Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans un nouveau mode, le mode Caldera Champion Toute la zone avance constamment et je vais faire un massacre, je te laisse regarder, j'espère que tu as kiffé Bon visionnage Oh j'ai mes armes, mais attends mais ça veut dire que si j'ai mes armes oh, Pourquoi il tire avec un... Hein Je pense que ça les saoule que je sois si bon ou pas. Non, je suis resté. Et du coup, ah, on m'a pas. En fait, c'est quand, va... quand même vachement à, vachement à toi. À to... Désolé, Rafou. C'est quand même vachement à toi On va dire dans, euh, dans l'émission D'accord Toi tu joues bien le bouclier gros Qu'est ce que tu fais Mais, euh, il, faut que je... il faut que je te... Mec, elle vient d'où la troisième para Vas-y on fait équipe, on fait équipe pour le tuer lui Et après euh, y Y'a un autre mec derrière toi Non mais y a un mec sur toi Je te cover, je te cover oh Ça va, il est chaud, lui. Bien sûr, je suis chaud, Magu. Tu euh, T'as cru quoi Que j'étais euh, un dératiseur d'hérisson Je viens de faire 11 kills au spawn. Ça me semble legit. Bon, allez, je continue mon histoire. En fait, quand, quand, on, va te, quand on va te poser la question, c'est des jolies passes décisives, il n'y a pas de piège et tout. Mais c'est à toi de, de prendre le temps d'argumenter tout ça et tout. Tu sens que dans le timing, c'est short. T'as pas le temps de beaucoup papoter, de, de beaucoup... Euh, de, de dire exactement comment ça va se passer, tu vois ce que je veux dire Du coup, il faut que, il faut que tu synthétises, mais de malade, malade, malade. Par exemple, cette émission, honnêtement, ça m'aurait pas du tout dérangé de la faire pendant 2h, heures, 3h, heures, tout seul. <rire> c'est genre euh, sans invité, sans rien, juste avoir les deux présentateurs et parler de, du monde de Twitch. Parler de tout ça, en fait, mettre ça en avant. Parce que c'est pour ça que j'y suis allé, moi. L'émission a duré une heure. On a commencé avec 10 minutes de retard et j'ai dû partir 10 minutes avant pour avoir mon avion. Il me restait 9 minutes pour aller à la porte d'embarquement, j'étais dans la merde. Et il y a des ultras qui me reconnaissaient dans l'aéroport, du coup je prenais des petites photos avec. Au final, je suis arrivé dernier dans l'avion. Mais nickel, je suis arrivé quand même, premier ou dernier, c'est pareil. J'ai jamais vu un timing si short Nice Les gars c'est quoi ce bordel Pourquoi j'ai 16 kills sans déconner que je pense qu'il trichait lui En plein milieu, en tirant mon oscope. Je vais regarder la gueule de son car. Mmh. Ouais, c'était un H. À mon avis, c'était un tricheur, chat Tu avais 8 specs, hein Ouais, mais tu vois, bah, il trichait, les gars. Je vais continuer mon histoire, les gars. Mais... Oh non, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Ok. Du coup, ouais, ben on s'est bien mis un... J'ai pu bien expliquer les, tous les questions qu'on m'avait posées, tout ça et tout. Parfait timing pour l'avion. Et là, chat, je vous raconte maintenant la masterclass. Accrochez-vous les patounes, chat. Hein. Non, ça va. En vrai, ça va, tu vois. Et genre, l'émission est extrêmement bienveillante. Du coup, il y, y a pas mal d'invités. Comme je vous ai dit, le mec, qui fait de l'aquarelle. Il euh, y a l'autre streameuse euh, Il y a la meuf là qui fait du, du Just Dance. Super, super forte. Et il y a le mec qui fait de la, de la musique. Et honnêtement, c'est de la musique un peu dans le style, tu sais, épique comme on aime bien. Dans un, en mode, euh, tu sais, quand je mets la musique épique, doux. Non Mais nique ta mère. Vous entendez C'est le moment là où C'est le moment où il faut pas crever, les gars. Meurs, meurs, meurs, meurs Ok. C'est une blague le tweet de Didier Non, c'est pas une blague, on s'est fait supprimer notre chaîne YouTube. <rire> on a... Genre, on se fait voler... En fait... Putain, c'est quoi tout ce bordel, tout ce monde-là En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se fait voler notre contenu YouTube sans arrêt, qu'on est obligé d'envoyer six messages à chaque fois... Et là quand c'est moi qui crée une chaîne mais la, la chaîne Elle saute sans aucune raison Elle saute sans aucune raison euh... Mais genre on a pas reçu un avertissement ou quoi Elle a sauté la chaîne Donc voilà si vous voulez laisser votre like Ou euh, dire que vous êtes pas content euh... bah, N'hésitez pas parce que bah, euh... Effectivement On n'est pas, con... on... On pas content Tchao Mais pourquoi tu joues de façon aussi horrible Comment tu peux puer autant la merde, mec Il me coeur. Ouais, notre chaîne de clips qu'on vient de sortir, les gars. C'est pour ça, ça fait chier, tu vois. Je vais essayer de le fumer, lui. Oh merde. J'aime trop ce mode de jeu, il est trop tactique, il est trop intelligent, il est trop bien. Il y en a forcément un à ma gauche et un à ce caillou. Je me concentre sur celui du, euh, du caillou et je m'occupe celui à ma gauche après. Je les ai cassés en deux gros Je suis ce chaud J'ai fait Je t'aime chaud ouais, mais... Merci les gars, merci beaucoup. Taillé, Le rock est lancé est en... Bon le collègue euh, il a pété les plans